Salut l'internaute, salut Jeanne Moreau. Aujourd'hui, nouvelle petite caméra pour pouvoir aller tranquillement à l'extérieur, sans utiliser tout l'attirail que j'utilise à l'intérieur. Donc j'espère que ça ira. J'arrive pas à cadrer avec ce truc là. Attends. Voilà, je viens de me réveiller, comme tu viens de l'entendre, pour pouvoir rejoindre des gens, pour aller quelque part faire quelque chose. Et ouais, je suis le du détail. Donc voilà, j'ai retrouvé ma voie et me voici à la gare de Genève-Cornavin euh, c'est très simple en scooter comme tu vas le voir, en quelques minutes c'est fait pour aller retrouver des gens que je connais à peine voire que je ne connais pas du tout euh, pour rejoindre Berne, la capitale du pays, afin de participer à la marche antispéciste. C'est parti Je titrage un ah, adjectif pour la qualifier la marche que tu viens de vivre. Symbolique. Symbolique. Subversive. Puissante. Oui. Positive. Oui, très positive. Euh, intense. Pathétique. Vivifiante. <rire> <rire> <Très> <rire> <rire> Et nous voici ici, hein, c'est encore bien mieux, plus confortable. <coughs> tu l'auras compris, le spécisme et l'antispécisme est un sujet qui me passionne énormément. Parce que pour moi, c'est un combat ultra humaniste. C'est-à-dire que quand on est à défendre les droits et les intérêts euh, intrinsèques d'un animal plus faible qu'un autre, euh, des, des êtres les plus faibles sur Terre, alors bien sûr un lion est un peu moins faible qu'un qu chat, hein, mais, mais face à un fusil, tu vois Et bien si en es là, c'est que le racisme, le sexisme, le machisme, tout ce que tu veux, l'homophobie, etc. Et ben c'est quelque chose, c'est du pipi de pour toi. C'est-à-dire qu'on est, est arrivé au-delà de ça. Que, c'est quelque chose qui englobe tout. Il y a une espèce de sphère de considération qui, qui, qui, qui englobe tout ça. Défendre les plus faibles, c'est défendre tout le monde. C'est un, un humanisme intégral. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Parce que ça touche absolument toutes les couches de la société moderne. Euh, il y a dans euh, le débat sur l'antispécisme euh, toute une réflexion philosophique, intellectuelle et des défis majeurs en termes de sociologie, d'écologie, de politique, euh, c'est vraiment entier, euh, ça touche absolument tous les, tous, tous les domaines. Voilà pourquoi euh, je m'investis de plus en plus dans, cette, dans ce domaine-là, que je fais des manifestations mais aussi je me documente et, et j'essaie de conscientiser autour de moi sur ce, sur ce sujet. Euh, et et j'ai donc eu plaisir là, de retrouver les personnes que j'ai pu croiser à Paris euh, lors de la dernière marche euh, organisée par L214, ici du coup à Berne parce que c'était en fait des Suisses et vu que j'habitais à côté de Genève, ben, voilà, dans le train du retour je les ai donc euh, rencontrés. Euh, alors une petite frustration quand même sur cette marche à Berne même si c'est pas comparable avec Paris-Berne étant la capitale du pays, certes, mais en fait, la, la Suisse a trois capitales. Enfin, tu vois, ce pas du tout pareil qu'en France. Donc, il n'y a pas eu un engouement aussi important qu'en France. Mais bon, peu importe le rassemblement, son importance, le plus important en définitive, c'est le fait de se rassembler et de continuer la lutte et de faire que ça progresse. Et là, ça progresse. Il y a une avancée, une ouverture d'esprit, une conscientisation des populations sur ces thème-là. Pour terminer, si tu as apprécié cette vidéo, assez que mon en général, mets-moi des tonnes de pouces bleus sous ces Bien évidemment, arme-toi de ton clavier pour pouvoir t'exprimer, dire si tu veux d'autres vidéos sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, soumets-les-moi. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner parce qu'on a encore mille choses à te dire, mille choses à vivre ensemble. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous, ciao.